Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Alors j'étais à mon bureau en train de faire mes ongles et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo ça fait un moment euh, donc du coup que j'ai pas tourné de vidéo. là je vous ai publié des vidéos que j'avais fait déjà il y a un certain temps donc là voilà j'ai décidé de vous faire celle-ci puisque je pense que ça va vous être utile ça va surtout être utile pour les débutantes ou pour les personnes qui ont fait une pause euh, de gel chez une professionnelle et qui souhaitent la retirer sans retourner chez la professionnelle alors je conseille pas forcément mais euh, voilà je vais vous donner des petites astuces pour le faire chez vous toute seule sans faire des dégâts puisque voilà une fois que les dégâts sont faits eh bien vous en avez au moins pour 6 mois pour que l'ongle repousse entièrement et que justement bah, vous n'ayez plus les ongles qui soient trop fragiles, trop fins, trop cassants donc c'est parti on va voir ça tout de suite Donc, comme promis, on va voir comment retirer le gel ou le semi-permanent sur la mauvaise main. Alors, <rire> j'étais en train, comme je vous l'ai dit, de l'enlever et je me suis dit, ben, je vais filmer. Et c'est pour ça que euh, je suis en pleine dépose. Donc, euh, là, vous voyez que j'ai une belle repousse. Hein. Donc, voilà. Ah, le, le produit a bien tenu sur tous les ongles, c'est que les produits Your Nails, bien évidemment, hein, que vous retrouvez sur le site yournails-international.fr si vous souhaitez euh, retrouver des produits. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, <rire> c'est ce que vous risquez de faire aussi, puisque en fait, quand vous travaillez sur votre main, droite, avec votre main gauche si vous êtes droitière, vous allez voir que ça va être très compliqué de retirer correctement à la ponceuse, donc pour faire le début j'ai utilisé la ponceuse mais le problème, alors même si on la met sur 35 000 tours, alors je vous conseille hein, de monter au maximum les tours le problème qu'il y a c'est que de la main gauche et eh bien on n'est pas, pas très stable autant de la main droite euh, on va faire des lignes, ce sera facile puisqu'on a une bonne dextérité de la main gauche, sauf si on est en bidestre ce qu'on va faire c'est on va monter et comme ça on va faire trop fort, voilà, on va appuyer trop fort, on va faire des petits trous. Et au final, ce que ça va donner c'est ça. C'est-à-dire des endroits où il y aura des petits trous. Euh, des Alors elle n'est pas finie, hein, celle-là, elle est en cours, désolé. Euh, et donc du coup, il n'y aura rien de, de net et très rapidement vous pouvez en fait aller trop loin. Et euh, carrément euh, aller euh, toucher l'angle naturelle. Là c'est pas le cas mais c'est limite. <rire> donc en fait vous pouvez faire des gros dégâts. Donc si vous êtes débutante, je vous conseille vraiment pas de le faire à la ponceuse. Euh, et même vous voyez hein, quand on n'est pas débutante euh, de la main gauche, c'est vraiment vraiment pas facile. Alors je vais vous présenter deux limes différentes. Il y a la lime, euh, donc la lime noire, c'est une grain 80-80. Euh, Alors pourquoi on a deux fois le 80 Tout simplement parce que. Alors je vais... elle est toute neuve. Hein. Voilà, là on voit le, le gros grain qui est d'ailleurs très différent de celui-ci, qui est beaucoup plus fin. Euh, je viens juste de l'utiliser pour le début de mon pouce. Et donc du coup, euh, le grain là est vraiment utilisé en général par des professionnels. Pourquoi Parce que qui dit grain épais, alors je vais vous dire, hein, voilà, plus le, le chiffre ici est petit, le nombre est petit... Plus le grain est gros, c'est-à-dire qu'il faut des, des plus gros grains pour remplir la même surface. Ici, on est sur une lime 100-180, c'est-à-dire que d'un côté, elle va être en grain 100, et de l'autre côté, elle va être en grain 180. 180 va être un grain plus fin. Donc plus on va s'approcher de l'ongle, moins il y aura de produits à enlever, plus on utilisera une lime à grain fin. Donc pour le début, il vaut mieux utiliser une lime à grains épaisse si vous avez beaucoup de matière à enlever. Si vous avez peu de matière à enlever, on utilisera plutôt une lime à grains plus fin. Je vous conseille de ne pas la garder trop longtemps, sinon vous allez avoir une lime comme ceci, qui va être, euh, voilà, où, où il y aura quasiment plus de grains. On voit, c'est la même lime, du moins, voilà, c'est plus ou moins la même lime. Maintenant, en fait, on fait ces... Ces petites, euh, ces petites rainures sur le côté attendez je vous fais un petit, une petite mise au point pour éviter alors je vous donnais toujours l'astuce en fait de casser les angles sinon en fait c'était très coupant et dès que vous passiez euh, comme ça sur euh, près de la cuticule vous coupiez la cuticule là maintenant avec les nouvelles rainures que j'ai d'ailleurs sur l'autre également on n'a plus ce souci et donc c'est juste euh, génial <rire> donc euh, voilà c'est hyper pratique donc quand on utilise la lime moi j'aime bien placer mon index au dessus mettre mes doigts autour Mettre mon pouce de ce côté D'ailleurs, c'est vraiment hein, ce que je vous apprends dans la formation euh, professionnelle hein. D'ailleurs, dans la formation gratuite aussi Je vous offre une formation gratuite d'initiation Vous avez le lien sous la vidéo Donc, euh... Alors juste pour info dans la, dans la formation gratuite c'est à peu près sur une semaine vous recevez tous les jours euh, des vidéos de ma part où on va voir le bah, l'image, la construction, enfin il me semble, euh, comment rallonger un petit peu Voilà, j'ai pas mal de, de vidéos euh, sur comment avoir des belles cuticules aussi, euh, comment faire une frange de différentes manières bref vous allez voir euh, tout ça au fur et à mesure des jours donc j'en reviens <rire> à ma dépose donc euh, lorsque vous allez enlever du gel je vous conseille de pas faire ça dans un premier temps, tout de suite, parce que euh, souvent vous allez limer que à un endroit et ce sera pas homogène. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est appuyer assez fort, mais faire voilà des mouvements comme ça. On va enlever, on va regarder où on en est et hop, on retouche. Ça permet en fait de voir exactement où est-ce qu'on a enlevé le produit, la quantité de matière qui reste. Et donc, du coup, d'avoir un travail qui est beaucoup plus homogène. Puisque là, je vais avancer encore un petit peu. Hop, la couleur va partir à ce niveau-là. Moi, je préfère en fait enlever la couleur, une partie de la construction avec cette lime-là, en restant toujours uniquement sur cette zone-là. Puisque quand on fait ça, on a tendance à être un peu partout et à toucher l'ongle... Pardon, la mise au point ne se fait plus. Toucher l'ongle naturel. Et là, c'est n'est pas ce que je veux. Je veux vraiment euh, l'abîmer le moins possible, hein. Parce que, en fait moi je donne toujours l'exemple à mes élèves, je dis toujours qu'un ongle abîmé c'est comme une maison qu'on essaierait de construire sur du sable. Donc ça c'est vraiment mon, <rire> mon truc à moi, euh, je le vois comme ça parce qu'en fait une maison qu'on construit sur du sable ne tiendrait pas. C'est à dire que les fondations ne sont pas bonnes et au bout d'un moment, même si la maison est très jolie et tout, la maison s'effondre. Donc on a des décollements. L'objectif en fait ça va être d'avoir zéro décollement ou du moins le moins possible hein, puisqu'il y a des ongles qui naturellement euh, ben, posent problème. Hein, les ongles gras, les ongles qui sont déjà très fins de nature, les ongles qui ont été endommagés, les ongles euh, qu'on a rongés par exemple aussi. Donc voilà on va juste passer un minimum sur l'ongle naturel. On va faire comme ça des petites euh, accroches mais très légères. Et en fait, vous voyez que là, je passe très, très légèrement sur mon ongle naturel. Mais je fais que quelques petites accroches. Je vais pas limer comme une folle dessus. Voilà. Et donc, du coup, après, bien sûr, on raccourcit. Alors, pour raccourcir... Si vous voulez quelque chose de carré, il faut ni trop la baisser, ni trop la relever. Là, on aura un C dans ce sens-là, et sinon, on aura un arrondi. Si vous voulez un arrondi, vous pouvez en fait limer comme ça. Là, au bout d'un moment, votre ongle sera arrondi. Ou alors vous pouvez très bien limer d'un côté puis limer de l'autre. Si vous voyez que d'un côté votre ongle semble un peu plus cassé, alors il y a différentes manières de faire. Soit. Euh, vous vous dites, ben, je préfère quand l'ongle est vraiment bien carré donc là on va retravailler encore un petit peu ce qu'on appelle la parallèle voilà, ici on a deux parallèles qui doivent logiquement être parallèles Alors je casse juste un petit peu... bon, <rire> j'ai mon conjoint qui est en train de m'appeler en même temps j'espère je... <rire> qu'il va pas ré réessayer <rire> donc voilà, on, on va soit limer la parallèle comme ça et puis du coup on va essayer de rattraper l'autre mais si on voit qu'en fait il manque un petit bout comme là, par exemple, il manque un petit bout. On va pouvoir euh, restructurer ce, cette partie d'ongle avec, par exemple, de l'acrygel. Moi, j'ai d'ailleurs fait un petit mélange d'acrygel que j'ai utilisé sur cet ongle. Là, j'ai du gel. Là, j'ai un acrygel que j'ai fait moi-même. Et donc, du coup, je trouve que la couleur est plutôt sympa. Euh, elle ressort un peu orangée dans la vidéo, mais en vrai, elle est vraiment un peu nude, rosé, beige. Elle est un peu entre les deux. Et je trouve plutôt sympa. J'ai mélangé deux couleurs d'acrygel, tout simplement. Et après, j'ai. Euh... Bah, je les ai juste mélangés ensemble donc du coup ça me ça me donne une couleur plutôt sympa donc euh, voilà là je ferai une petite reconstitution après il y a une autre technique euh, avec les pop -its. et en fait euh, là ça me bah, celui là par exemple a été fait en pop -it. voilà j'ai simplement mis mon pop comme ça et vous voyez qu'après eh bien j'ai simplement relimé, j'ai relimé un peu par en dessous et ça me donne vraiment un résultat très très sympa et surtout quelque chose de très stable puisque en fait voilà les ongles vont rester alors il faut juste que je repasse un coup en dessous parce que j'ai pas encore passé la ponceuse en dessous mais en fait on a quelque chose qui va rester souple et en même temps euh, qui va être assez dur donc moi j'aime assez bien la crygel et je trouve que la technique des pop-it est juste magique et en fait maintenant il existe plein de pop-it différents d'ailleurs je vous ai même pas encore fait la vidéo pour tous vous les présenter mais voilà ça c'est les pop-it par exemple en en c curve classique avec euh, donc dans la forme stiletto qui peut très bien servir pour la forme amande également on a les formes euh, donc en c curve pardon j'ai tous mes produits <rire> qui sont en train de tomber euh, voilà on a un C-curve également Donc là ça permet vraiment de faire des très jolis C-curves Par contre à pas utiliser sur les ongles courts euh, Puisque sinon on se retrouve avec un ongle qui va être très très haut sur l'avant Et donc du coup euh, voilà, ça, ça n'ira pas du tout Et j'en ai pas mal d'autres encore euh, ah, juste, voilà, Je vous montre juste ce que j'ai sous la main Parce que je ne les ai pas tous sous la main Ça c'est par exemple des demi on va venir placer alors de deux manières, hein, soit euh, par-dessus, comme ça, pour rallonger, soit par-dessous. On peut également rallonger comme ceci. Donc voilà, il, il a plusieurs utilités. Tout ça, en fait, je vous montre vraiment. Donc euh, voilà, ça, c'est les pop que je vous propose. Hein, donc Your Nails, vous les retrouvez tous sur le site. Je trouve que voilà, c'est mon conjoint qui a fait les, les packaging. Je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Euh, donc du coup j'en ai pas mal comme ça j'en ai encore d'autres mais je ne sais pas je ne les ai pas sous le coude euh, vous verrez il y en a normalement 5 différents il y a vraiment pour tous les goûts hein. <rire> là si vous ne trouvez pas votre bonheur je ne sais pas et donc du coup ils sont réutilisables et c'est juste hyper pratique quoi. et super super économique aussi puisque vous n'avez pas à utiliser de, de chablon papier qu'on qu va jeter à chaque fois ah, hop je me débarrasse juste de, de ma petite poussière euh, donc voilà, petite euh, ouais, je me suis un peu égarée en tout cas, voilà, c'était euh, surtout pour vous dire que euh, voilà, il faut surtout faire très très doucement, on va éviter de faire des allers-retours, alors on peut par exemple faire des allers-retours vous voyez, hein, que là c'est il y a vraiment le long, Voilà, il a été bien bien touché donc on peut faire des allers-retours mais vraiment quand il y a beaucoup de matière et toujours en bougeant l'ongle alors on peut maintenir la, la lime et en fait on peut bouger l'ongle, ça c'est aussi une possibilité et comme ça en fait on va venir faire pivoter pivoter l'ongle ça c'est une deuxième technique, il faut bien maintenir par en dessous et on vient faire pivoter mais surtout quand vous commencez à voir que la couleur est en train de partir, et eh bien là faites tout doucement vous voyez je garde mon, mon poignet bien stable ma main bien stable aussi ma main est ferme autour de, de la lime pour qu'elle soit bien stable et ensuite c'est mon autre main qui bouge ça c'est une autre technique qu'on peut très bien utiliser ça va aller un peu plus vite donc c'est vrai que moi quand j'ai pas trop de temps je vais plutôt faire comme ça mais vous voyez que je lime jamais tout le temps au même endroit je viens faire pivoter je vous le montre peut-être plutôt comme ça <rire> pivoter ma main pour que vraiment toutes les parties soient limées de manière homogène et là on voit qu'on n'a plus ces petits trous on a vraiment quelque chose de très homogène bon, et puis après bien sûr hein, je viendrai relimer également ma forme et et euh, justement ben bah voilà je vous, je vous parlais des popites parce que les popites, l'avantage c'est que justement si vous avez les côtés un peu qui s'effritent euh, alors comme moi naturellement le fait d'utiliser du, un pop-it en fait ça va combler vous voyez cette partie là et donc du coup ben c'est hyper simple d'ailleurs je vous l'ai pas encore dit officiellement mais la formation styliste angulaire niveau 3 alors peut-être que quand je publierai cette vidéo je l'aurai déjà annoncé en live ou je sais pas encore comment je je vais vous l'annoncer mais en tout cas elle est disponible ça y est elle est finie euh, elle est très très très complète elle s'appelle euh, donc si sont bien, niveau 3 les secrets de l'excellence pourquoi les secrets d'excellence de puisqu'en fait euh, si vous êtes un petit peu du métier <rire> vous savez que euh, les pros dans le domaine ça va être les russes hein. et donc du coup euh, les, les russes ont, ont, ont un peu d'avance sur nous on va dire quelques années et moi j'ai souhaité me former directement avec une professionnelle euh, de russie mais alors vraiment euh, top top qui elle n'utilise que la technique des pop -its. mais alors d'une manière euh, qu'on n'a jamais vue en France qu'on ne soupçonne même pas en France et donc du coup euh, elle m'a autorisé à euh, utiliser son savoir à retransmettre son savoir sur le, le marché euh, francophone puisque elle ne parle que russe même pas anglais rien donc euh, voilà vous imaginez bien euh, c'était très compliqué hein, <rire> c'était très cher aussi hein, pour pour comprendre et euh, eh bien tout ce que tout ce qu'elle voulait enseigner et donc du coup c'est normalement un savoir qui est réservé euh, ben, aux virus que je vous apporte donc euh, dans euh, ben, voilà sur le marché francophone donc si jamais ça vous intéresse il faudra quand même avoir une petite base hein, avant, c'est à dire il faudra quand même savoir comment euh, réaliser euh, des, des choses simples avant de pouvoir passer à des choses plus compliquées, donc c'est le niveau 3 mais le niveau 2 ça va être la rapidité, donc en fait euh, vous pouvez très bien passer également de styliste ongulaire niveau 1 à niveau 3 si vous le souhaitez, euh, pour vraiment vous spécialiser. Et là, vous allez totalement sortir du lot. Pourquoi Parce que c'est comme pour les médecins, par exemple. Moi, j'aime bien donner ce, cet exemple-là. Je trouve qu'il est assez parlant. Un médecin généraliste, il va avoir plein, plein, plein de patients, mais il va avoir une consultation à... Euh, je ne sais même pas, je ne vais jamais chez le médecin, mais allez, on va dire 25 euros. Et euh, par contre, un spécialiste, un neurochirurgien, il va avoir moins de clients. Mais par contre, euh, voilà, ces prestations, ce n'est pas du tout le même tarif. Hein. Et finalement, celui euh, qui s'en sort le mieux, eh bien, euh, je ne suis pas sûre que c'est le généraliste. Donc là, c'est pareil, en fait. Lorsque vous vous spécialisez dans un domaine, et c'est ce que moi, je vous apporte aussi à travers les formations, que ce soit de nail art, de forme artistique, ou alors là, niveau 2, niveau 3, eh bien, ça va être la spécialisation. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre peut-être moins de clientes, mais, euh, eh bien, facturer plus, ou alors décider de vraiment faire des techniques rapides et donc du coup bah, de pouvoir prendre plus de clientes mais de faire vraiment des poses de qualité on va jamais renier sur la qualité ni sur l'accueil des gens ni sur euh, sur tout ça il faut vraiment en fait que les gens aient envie de venir, et envie de venir vous voir et surtout aient envie de vous recommander puisque c'est ça le plus important voilà donc je vais vous laisser euh, sur ça, ça fait déjà un quart d'heure, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo